Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour le test du pack que m'a fait Vicky 8 LOL, le Samcraft 3 Pack. Donc le lien du téléchargement est dans la description. Donc voilà le Samcraft 3 Pack. Et la vidéo de lol aussi est en description. Allez vous abonner à la chaîne. Et... Et dans la vidéo là où il présente le pack, mettez dans, le, mettez dans les commentaires hashtag Team Samcraft3, ça me ferait super. Alors donc déjà on donc déjà je vais mettre le jour puisque comme ça on va mieux voir. Et voilà, là on a le jour. Donc déjà je vais je vais vous montrer les petites modifications qu'il a apportées à Minecraft. Donc déjà l'herbe est plus verte. Voilà. C'est déjà beaucoup plus verte. Et comme le diffuse, j'adore vraiment la couleur de cette herbe façon modification au niveau bloc donc les blocs qui ont été changés c'est les blocs de diamant et la tnt donc c'est trop et aussi la grâce et les feuilles euh, les feuilles de chêne alors la grâce euh, bah, l'herbe normale est devenue plus verte le bloc de diamant il est avec nuance de rouge et de... et de bleu pareil pour le minerai de diamant et la tnt bah c'est pareil avec, avec écrit dessus de ci ça il aura décidément il est trop chaud ce gars il est vraiment trop chaud. Donc maintenant passons aux modifications au niveau des items, donc il y a beaucoup d'items qui ont été changés donc déjà vous voyez que j'ai une armure en diamant assez spéciale, elle est rouge et bleue des couleurs préférées, elle est rouge et bleue des items aussi ont été colorés en rouge et bleu et donc moi, ce que je vous propose déjà, c'est de tester ce pack, en cadre, en Rush, etc. Et on va tester aussi les autres packs qu'il a fait. Donc euh, déjà, on va régler le FOV, comme ça, au moins, on débute bien, on 90, hein. si est à Désolé si certaines personnes n'aiment pas les packs PVP ou encore euh, bah, les, les FOV euh, comme ça à 90. mais c'est pour le PVP nous allons commencer ok donc les gens là il faut euh, se connecter avec minecraft 1.9 ou 1.10 euh... Bon bah d'accord, hein bah, Tant pis, je vais tester sur iPixel parce que j'ai la femme HM de démarrer Minecraft 1.9. Hop là on va tester sur iPixel en King of the Hill. Alors on est là, ah c'est classe, c'est vraiment classe, ça rend assez stylé. Donc on va tester ici en King of the Hill pour mes voilà. Alors là, on va jouer en... en King of the Hill, on va jouer en Team 2, voilà, ah, déjà une épée plus petite, voilà. Ok, on y est, ah oui, ouais, voilà. A gagné on a GG gigi... allez GG on a gagné voilà oh c'était magnifique même si j'étais nul Ah, c'était magnifique pourtant il était bien chaud pour gagner les rouges hein. en tout cas ce pack il pack a un petit peu aidé en pvp moi qui a un niveau euh, assez élevé de ce bon, maintenant voilà je crois que c'est tout pour cette vidéo, vidéo présentation donc si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo ma vidéo et likez comme... surtout oui, celle de Vic là parce qu'il s'est bien débrouillé avec mon pack il a prendre du temps alors, pourquoi moi je Alors, moi je vous dis à plus, c'était Synchra fois Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec un bon micro cette fois. Je vous le promets. Allez, ciao